La politique me semble faire beaucoup d'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. Comment entretenir à tout prix le modèle, à tout prix, à tout prix, rester conforme la, euh, au dogme de la croissance, rester, etc. C est, c est, ça me paraît infantile, quoi, parce que la réalité, elle n'est pas là. Et par contre, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que la société civile est créatrice. Elle est très créative. Je, je, il se trouve que je suis beaucoup sollicité aujourd'hui pour des conférences. Il euh, y a beaucoup de monde, euh, les salles sont pleines, etc. J'en fais pas une vanité, pas du tout. Euh, je suis plus heureux pour euh, les valeurs qui sont enfin accueillies et reçues que pour Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est 52 kilos tout mouillé. Il hein, n'y a pas à pas, pas avec Pierre Rabhi. Mais par contre, ces valeurs qu'on qu essaye de qu'on essaye de promouvoir quand je vois qu'elles sont accueillies, ça me donne une très très grande joie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup d'écoute. Ça me permet en quelque sorte de, de visiter la société civile et de me rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui créent. Et c'est pour ça qu'on voudrait créer, on voudrait mettre en place un forum, un forum de, euh, civique, qui mettrait en valeur la créativité de toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, quelquefois, d'une façon anonyme, d'une façon discrète, font des transformations, changent. Les ferments, je dirais que les ferments du changement sont déjà dans la société civile. Parce que des êtres souffrants, les êtres se posant des questions, il y a ceux qui sont victimes, mais il y a ceux qui, il y a ceux qui veulent réagir. Il y a ceux qui veulent créer. Et ils font quoi ben, Ils créent. Il crée il, dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit euh, l'agriculture, bien entendu, que ce soit tous les domaines, la santé, tous les domaines, l'énergie, sont abord, abordés d'une façon, euh, disons, non conformiste, parce qu'on sait très bien que la façon dont les choses ont été réalisées ne sont justement pas conformes à une réalité qui puisse perdurer. Donc c'est pour ça que ce forum civique me tient beaucoup à cœur, il y a mes amis euh, de façon à ce qu'on dise mais, mais, mais tout n'est pas perdu la société civile construit euh, si, si les politiques si la politique divise euh, produit des antagonismes euh, et puis euh, finalement euh, conduit l'histoire d'une façon claudiquante avec euh, avec ces antagonismes permanents de nation contre nation, de peuple contre peuple, de toutes ces horreurs, cette, cette innovation dans, dans, dans les outils à tuer. On innove beaucoup dans les outils à tuer. On donne d'ailleurs beaucoup plus de, de moyens et de budget à, à, à fabriquer des outils à tuer qu'à qu qu qu qu s'occuper de la vie. Donc toute cette folie généralisée, cette espèce de démence générale, euh, je crois qu'elle peut être vraiment corrigée par, par, par la société civile. Une entreprise est très contente quand elle évacue des gens, parce qu'elle peut augmenter ses, ses bénéfices. Quand on en est là, je veux dire il n'y a plus de sens. Quoi. Par contre, la société civile a une énorme puissance, c'est de considérer la modération comme une puissance. La puissance de la modération. En même temps qu'elle se elle se libère. Elle ne pourra pas se libérer avec elle toujours plus. C'est pas possible. Mais elle pourra se libérer par la puissance de la modération. Ça ne veut pas dire serrer la ceinture ou se priver de l'essentiel. Ça veut dire revenir à la juste mesure qui me permet d'avoir pour mieux être. Et non, pas, et non pas avoir pour ne pas être. Ou, ou pour mal être. Voilà. Je pense que c'est ce... ce tous ces mouvements que nous faisons, toutes ces choses que nous mettons en route comme ça, sont destinées à aboutir à cet équilibre-là. Et je pense beaucoup aux enfants parce que, parce que les, les, les enfants qui, qui vont nous succéder, euh, j'ai l'impression qu'on va leur laisser un monde, un, un, un, un monde horrible, un monde ingérable, un monde d'indigence. De, de, de, de, de, de, de, voilà. Donc c'est tout, tout cela mis euh, ensemble qui donne cette cette logique globale qui donne un esprit qui est un autre esprit que celui qui règne aujourd'hui.